Situation détention, information cap dans le pays pas bon du tout, comme bon ça a dit Kapdi c'est bonne nouvelle code nous apprend chef gang Canarin tombé en bas journey jeudi à c'est non tap trop ni avec la police je fait qu'on est monsieur gagné 34 ans et c'est lui même qui tape dirigé équipe Canarin pour journée là la police met le coucher pour l'Orient éternel Bienvenue, bonjour, bonsoir tout le monde. Tout dépend de l'un moment et qui joue, qui date. On peut regarder et ébiter des informations sérieuses qui te rappeler ou on connecte. Puis pour le réseau Sofia 83, c'est le moment pour me bien informer. La nouvelle, pour aujourd'hui, on va déconnecter ensemble avec nous. Mais nouvelles là, dans bon gentil mamit. Et puis nous apprenons tout avion militaire canadien qui tape si pays d'Haïti de depuis quelques jours. Nous tapons connecter un pile d'informations sur Gaganyo. C'est ça, nous fait qu'on est, rentré dans la base, mission sans prendre fin. Et qui ça nous parle attend à Joukavigno? Est-ce que c'est pral l'armée? ou encore l'autre avion qui est ou bien Nimita qui ta dû de débarquer, fois ça, dans le pays d'Haïti. Et ce dans la zone de CEMAC, c'est que Bandi plusieurs bus qui ta sortis dans la zone de Port de Paix. Il y a tout les monde, y a un chauffeur moto qui prend balle, ak yon a pasteur, et puis yon y élève l'école, tout quoi il y a dans le morgue, après Bandi, il fin a un 6, mais il tout un Dans la zone de ça, il y a tout un monde qui en déroute population, ak 2, 3, 4 bus qui se et ak y son koulye ala yo ap negosye wannaki moyen pou paran zami, fami ta konekte vinn rekipere moun ki tombe an yo. departman d'État, de les etats unis jounen jodi a la mete sou pied gros renfort et yo di yo confirme wo elage yo pral aide police nationale la pou goume a gang yo et pi tout ge possibilité pou yo voye plusieurs materiel pou vinn aider nou goumen a cause gang la, ki a vale terrain nan peyi d'haiti pou sa yo a klante c'est essentiel ki pral fer nan journal la pou jounen jodi et des connecteurs, ça m'a venu. Information à clôt. Mais nouvelle là, n'a pas ma maman. Et ça qui est pour avec la question de sécurité là, avec le présumé bandit et un certain de Jerry jeudi. Ok? Jerry jeudi, monsieur qui est à. Membres bah, du gang, canaran, qui ont certains de, Jeff, ainsi connu à diriger, gang, dans canaran, qui basait dans canaran. Mais, Jerry, et je dis ça, monsieur, qui a perdu la ville, n'a boucanté coup de balle avec force Lodio, lundi qui était si, 6 février 2023, dans bon repos. Jerry, et je dis, qui gagne 39 ans sous tête monsieur, c'est n'est donc c'est là, monsieur, fête. Mais, jeudi, dit, je t'ai installé, monsieur, là, comme chef. Jeff t'a installé, monsieur, comme chef, pour la diriger. On côté créer les pitimi. Pitimi qui partent quand loin en corail, d'après les informations, yo. Monsieur Tabral dirigeait côté sacré les pits simiens. Jeff installé monsieur, mais la police qui l'aimait en l'opération qui l'a mené dans zone petit simi ça. N'a boucanté avec uh, Jerry jeudi. An, selon ça, la police fait qu'on est, mais Jerry et jeudi ça, monsieur Valère bien essence. La police fait qu'on est, Jerry jeudi ça, et lui t'a cherché monsieur Tacouchinfou pour présumer l'implication monsieur. Monsieur Tabrien doit les tremper dans 10 faits qui t'aimait dans sous commissariat Corailan. Okay. Parmi le groupe d'armes qui était mis en au commissariat, Corailan, M. Ta, parmi le d'après ça, la police nationale d'Haïti, les mêmes, le fait qu'on est gagné, déjà, il la police, qui c'est France LB, qui rentre dans le cadre de coopération internationale entre la police, là, avec le pays de Venezuela. Et nous là, la, la police nationale, a travers déjà. il qui c'est France LB, rencontré avec ambassadeur, je t'ai parlé avec ambassadeur du pays de Venezuela, dans le cadre de série de visites qui entamé la par directeur général, la police, de France LB, qui avec un ensemble de missions diplomatiques. Sous question on dit, machine avec le moyen là, qui au avec la police. Là. Mais la fait qui fait objet alors qui est dit là. À la police nationale en Haïti a avec France LB. L'Ichita a parlé. Alors, on n'en rencontre que des gars avec l'ambassade vénézuélienne en Haïti. Hein, mais ou, qui euh, en dit euh, mission diplomatique ça, avec euh, machine et puis personnel qui fait objet menace. jeudi 26 janvier passé. Vos délégations qui étaient dans les France LB, qui l'ont mardi le février 2023, l'ambassade vénézuélienne en Haïti, excellence Orlando Emmanuel Maniheiro. L'objectif de la visite, c'est Chita pour présenter un dit mot de sympathie et réaffirmer volonté avec la police nationale d'Haïti. La police nationale d'Haïti, tous les mêmes, bon côté ambassadeur pays Venezuela pour au travail, pour permettre que bien, pour ne pas gagner de pression, menace, qui peser Soudan, de ne un diplomate, pour payer les mêmes. Qui a gagné la paix comme ça doit, d'après ça qui dit dans le 4 qui a gagné entre DGA et la police à France LB, ensemble avec un ambassadeur du pays Venezuela qui c'est Orlando M. Manihero, qui a même rencontré hier mardi qui était 7 février 2023. Nous avons toujours été dans la question de la sécurité. Au moins, nous avons eu un peu de plaisir de blessé dans une nouvelle fusillade qui fait tailler hier dans Pétionville. Nous avons eu hier, dans Petionville, dans la nuit 7 février. Ma 17 février, au moins un moun a mouru avec plusieurs autres sotis blessés dans Pétionville, commune qui trouvait dans le département l'Ouest, pays d'Haïti. Selon information disponible, victime n'a perdu la ville dans la zone place Bois et dans la Trépégui-Ville pendant une fusillade qui la cause à plusieurs moun sotis blessés. Au moins un moun a mouru avec plusieurs autres sotis blessés, selon information, identité moun n'a pour révélé, mais c'est yon femme qui a tombé en bas de la zone dans la zone de la place de la Trepegui-Ville, sous sous qui deuxième fusillade qui a été dans cœur deux semaines. Et premier fusillade qui a été faite, a Monsieur Sao, qui est décidé là, yo, pourquoi yo, yo, pourquoi l'autre bois, qui doit, là, me dit pourquoi yo, yo fait ça ouvler, fait ça ouvler. Après, on a la vie, six policiers ont fait un il lien, les ils sont sortis et les pieds à avec un camion gaz. déploiement la population civile qui sorti victime, qui qui chauffeur moto qui même la ville. élève l'école qui a qui a l'information yo souffle sous l'hôpital. Bon, venez avec Désir Vénès pour le bain détails plus. sur ça, puisque lui-même dit, c'est Jacques Zoré, nous avons lien à dans la tibonite, Steve la tibonite. Désir Vénès, bonjour. Comment ça y est d'abord, comment on dit Villa levé pour Matéan et partager en détail avec Auditoire Journal Mégamartéan, Sacrivé. Sacrivière. Bonjour Blaise, bonjour Jean-Bien bonjour à tous qui Radio Mega n'a pas informé auditoire situation. La pratiquement paraît compliquée. tant depuis le commencement week-end. Pour deux monde parmi eux. docteur qui a communauté depuis un bon bout de temps. a trois ont parmi Ils taxi à qui on élève l'école 10 l'année, il y a un qui a été recevoir balle ailleurs pendant, à 7 février, pendant M. Gandisho Dissan, pour lui faire une exhibition sous population, surtout dans des tunnels machines qui ont traversé et quitté Port-au-Prince pour rentrer dans le Grand Nord. Il y a des tunnels, il y un camion gaz pour rentrer dans le et il un camion ciment côté population. Ça a pris répliquer, ça peut pris tirer en pile, coûte trop de coup de bouteille sur eux, ça peut pris permettre à qui ils m'ont l'ouvrir, coup de âme dans toutes les directions, dans commune, il y a encore ça qui est la cause. Gros panique dans l'état de population, il y a encore trois là qui la cause. L'ensemble d'activités ont été obligées, pendant une journée hier, ils ont tout été obligé. de fermer les pour au moins chercher un refuge. Il y a une situation qui était causée en pile panique hier soir. Dans fait biou, l'autre tentative sur route nationale, en anneau 4P, côté la police de Métain, en pileté, pour empêcher circulation pays à sa vie, mais je suis pour les piloter. Je fais un pile coup de âme chanté dans niveau qu'on paye et dans la même direction pour aller dans sous-commissariat consolidé dans zone pas choisie. L'opération était e vraiment paniquée et ces si, policiers qui sont là avec monsieur qui est parti, groupe coalition, qui était obligé de -oui. faire face avec monsieur Sadier. Je rappelle, il y a coup à la Tibonite abandonné commissariat, à euh, depuis plusieurs semaines, les populations qui l'a guetté, les les les les les les les les les qui l'a balancé, sous et Michel Grand-Breton, participant de kidnapping, et sous, population, c'est-à-dire, capté, à pour moment, n'a pas fait audit, pour capturer la à dire à qu'on est, c'est aussi là, au cap, a passé parmi les provinces pour venir sur lien, coup, pour route nationale numéro 1 il paraît impossible, par rapport avec le mouvement des protestations, population qui se joue, n'a bloquer en bloqué ensemble d'intérieur pour empêcher, machine, c'est parce que les traverseurs l'Ianco pour venir prendre camion marchandise autobus qui a traversé. Parce que pour moins des autobus qui avec un de pour des base. situation qui est pratiquement difficile pour monde qui vit dans la commune. L'Ianco a la dans dernier moment. La Tibonis est pour Il et pas appelé pendant et vos directeur départemental là, vous êtes je des jeunes la direction départementale de la tribunique. Moi, c'est des jeunes de la tribunique, c'est pour la vie de l'égard. Désir venez avant même où aller, puisque ça a lié un pile, parce que c'est qu'on parti c'est où ils a quitté qu'il y Non, au moment que Bandiop a qu commettre action pour aller avec un camion camion-sitaine, détourner un camion-sitaine, ça, gaz ça, et puis on euh, a dit euh, camion, ça bien qu'on tenait quitté un si porteur ici, ça, population civile elle-même, qui était fâché contre ça? Qui a coup de coche à Kouboute et Sénégio? Ah oui, population estimée, et c'est trop. Pour vous rappeler, trois ans, ceci est là que Monsieur passe tout le temps, ni détourné, camion, marchandise, ni vint faire kidnapping, et mon gars, ce type de représentant, eh bien, et pour vous rappeler, il était avec un pile de rouge et coup de bouteille, mais ça n'a pas empêché que M. t'ouvre le de balle dans toutes directions, à côté d'hommes qui s'appelle la cause, et trois mondes qui sont mentionnés qui recevaient balle hier, pendant un rappel encore, pendant ce week end vendredi, il il y a deux personnes qui ont par les docteur qui a été estimé qui a service dans communauté à qui ont et cest à dans moins de deux semaines, il y a cinq personnes qui ont été et dans la communauté. Pour hier, dès le pays à l'école à qui l'école à qui a fait à qui a Bon en garde ça c'est vrai que côté dit ça tu t'es passé sous ça dans le commencement et on euh, dit tu as fait là on garder ça non est-ce que depuis après on di assassina, euh, dit assassinat six policiers dans lien court. est-ce que nous, dit est-ce que nous avons dit ça comme nous même ou l'autre c'est Jacques Zoré, et nèg lien cour ça aussi tu nèg on dit et luxon Elan, est-ce que avons dit tu bon finalement là il prend ville pour contio que pas de monde qui a dit euh, on dit, fait pour Senegu, oui. il y a une action pour la police qui oui. est même. Pour si vous pouvez regarder comment vous êtes capable on dit uh, combattre les gens dans cette zone. Be, be, dans un brief, il y a pratiquement dans la commune de la dans la première section de localité, ça vient, mais qui partage limite. à et Lyoncourt, M. Traversé, il y a avec facilité. Et depuis, après la mort policier, tant que j'entends la blesse, M. vient de grands boulevards pour opérer la journée, pour tant que j'ai sous ce monde qui a traversé Lyoncourt pour le machine, pour rentrer dans la rentre base. Yo, et population qui était blâd parce que la police ferme les commissariats et dans zone pour au moins sur base de pour demander l'état central matériel pour rentrer dans la base de gris, pour y aller, pour y aller, pour y aller, pour y aller, pour pour Mais chanter. Il y a des informations dans la commune de Verrette qui travaille bien pour arriver à Mais je pratiquement déjà dans l'administration Il y a annexe sur l'air, même Gokai, à construire pour continuer à prendre contrôle et déportement la dans toute l'égalité situation, ça, a la cause de gros caisses dans les temps et population populations sauvages sur le tour de la communauté de c'est-à-dire que vous demandez avec responsabilité, au niveau, si vous toujours là, pour arrêter la tirer toutes les possibles situation pas empirer, parce que les messieurs viennent facilité de des activités, ils viennent dépouiller les machines, ils viennent ou éviter un policier, et bien monsieur messieurs, si ils installé, installer, ils ont plusieurs autres dans ce domaine-là, ils carent une situation difficile pour la police, mais on avait pris contrôle situation, parce que monsieur messieurs pratiquent contrôle tout bas un dernier moment qui n'a pas l'air et pour ne pas tout grand sous contrôle monsieur que traverser une population pratiquement et assiégée contre le pacadien dans parce que vous de première pour ça vous avez l'état pour pour que vous de vivre et vous travailler vous dans moment c'est un moment que vous ou vous l'école malheureusement tout parce que monsieur Personne, et des rages, à la en, en termes de délimitation, en quoi ça coulir, que ça vient au collègue, c'est parce que ça vient en dernier coup? C'est pratiquement rivière rivière qui sépare. rivière qui qui Une rivière qui qui que les gens qui ont besoin de la zone. Après, ils depuis un bon bout de temps, ça gagne plus que six mois. Et toute machine qui a fait un petit port de pour rentrer dans le grand noir, c'est par exemple un peu plus national. Des désirs qui a coupé un appel là, je ne sais pas si tu as bougé, qui ont coupé un appel là, oui. Oui. Et Blaise, depuis un bon bout de temps, depuis un bon bout de temps, et l'ensemble des machines qui ont sorti pour le presse, entre le public ou privé, pour rentrer dans le grand noir, il est obligé de passer par Liancourt pour pointer route nationale numéro 1 pour aller sauter sur le fond sonné. C'est ça qui permet que M. Gayen, M. Baz Grandifio, gagne une connexion avec M. Kina, kanar, yo, qui dans le qui est obligé sauti, vigny, ato, vigny, de sauter et venir dans la COVID-19 avec les fils après avec ce sous-homme. Les affaires, M. le Tata, de prendre ça très au sérieux pour permettre que les vannes soient fermées parce que Liancourt vient de tourner 4 ou 5 mois dans des jours. Mm -hmm. Merci à pile Désir Venise, merci à pile nous enfin, nous te content pour nous ka gagner toute uh, détail ça uh, oui. ensemble avec vous concernant ça qui a passé dans Koumilni en cours et en uh, nous nous là, nous garder là avez, euh, avec euh, avec nous uh, garder avec Désir Venise information ça ça qui a passé dans Savien côté Nergue base uh, Grand Griffio et la Luxon qui a dirigé Balsan songe et, et puis après un t'a dit que soit Disparition Bien, tu n'as pas nouvelle nouvelles, même dans n'as pas de parler tout. C'est tout ça qui prend tête à uh, base à grand griffes Et c'est lui-même qui a opéré, qui a commis des séductions dans cette ça. Et il y une action qui a été là. C'est le mort six policiers. Okay. Ça a été passé mercredi 25 janvier et 2023. Mais situation, ça, les mêmes qui n'a suspend augmenté chaque jour au qui passait en la n'a toujours été dans la question ça puisque Bandi Aksam n'a pas grand kidnapping apprendre j'ai t'annoncé l'antité journal hier m'a dit qu'il était 7 février 1 Vique Power Saint Michel dans Casale qui trouvait dans commune qui trouvait dans commune Acayer ça et Acayer mais qui trouvait dans commune Cabaret alors Cabaret de préférence par Antoine trois Christian Noah qui lui-même parmi alors qui s'est victime non otage dans c'est un prêt africain qui vient en mission dans pays Haïti il y a que bandi dans Canaran kidnappé on dit uh, Vicker Power Saint-Michel, dans Casal, qui trouvait la commune Cabaret, qui s'est payé Antoine Macaire. rappelez tout, on dit lundi qui était 6 février même groupe gang dans le canal, monsieur Kidnappé, on dit euh, recteur université Balati Bonitna, qui c'est Wilfried Hazard, ensemble avec um, deux proches, d'après éléments d'information, c'est un Kidnappé, recteur à l'université d'État d'Haïti, a même ali condamné, il exigeait libération, on dit recteur université, on dit Balati Bonitio, qui c'est Wilfrid Hazard, que Bandit Kidnappé lundi, qui était 6 février 2023, pendant que a avons rappelé avant semaine, ça a commencé, n'a été déjà kidnappé un directeur de l'hôpital la caille ensemble avec un proche lui, n'a pas libéré de Mounsayo et qu'un B ambulance que dire qu'il lui-même, était là-dedans. C'est, n'est qu'un an, est ne ça, qui, au dernier temps, ça, ben, puis le côté, de a pays il n'y pas à à commettre des séries de actions malhonnêtes sous la population civile, là. N'a fait qu'on là-tout, nous apprenons tout, n'est qu'un attaqué, hier. on dit, hier je n'ai dicté, 7 février, ancien président, alors, Sénat, qui s'est Dieu seul, Simon Dera, bah, ben, dit, on met qu'à opérer dans le canard, à a bon repos, d'après les informations qu'on a fait confiance, qui est trouvé là, dans la commune, à des Bon repos, qui patrouille un neguio même, qui patrouille un côté qui est le fort Jacques tout t'as attaqué, non, non, Canara à Cabo Repos alors. Canara Bon Repos, attaqué exactement, un sénateur déraciment du seul, un sénateur sans payant, que neguio attaqué, le machine nit, t'as recevoir à balle, et un chauffeur qui t'as sorti victime dans le cas d'attaque ça, mais un chauffeur qui a pris soin qu'il nécessité nécessité, on a parlé là, situation ça lui-même qui peut être très compliqué des racines du sol. Un ministre environnement, ce président, ça, un privé. Un ministre à coopération et à planification, sur un privé. Pour nous dire bien qui est victime attaque à l'armée hier mardi, côté machine, monsieur, Recevoir balle. Il y a un chauffeur qui est sorti blessé dans un cadre là Pour nous dire bien, nec exam dans divers côtés, a décidé de mettre à terre. Il n'a pas décidé que la les population lui-même. Les vivre, il y a terrorisé la population la journée et couleur la nuit avec militaires patrouille qui s'est déployé en haïtien finit avec mission qui était sillonné espace aérien en l'air espace volé en l'air l'espace panouan j'ai été dit pour qu'à contrôler l'activité en gang armé dans différentes localités mais il avion ça lui-même qui s'est là mettre bout dans la mission qui est retourné dans le pays canada il y a qu'à avion ça CP-140 qui te gagné deux vols renseignements que les mêmes réalisés vols de, vol de surveillance à reconnaissance pour localiser cartographier Bandio côté d'après ça, lui même qui te dit bon côté ministre des Affaires étrangères, ministre des défense' du Canada qui te fait qu'on mais qui ça avion, ça les mêmes, il te fait faire avion militaire ça, mais ça te fait présent en Haïti non te gagné tout ailleurs. et qui était devenu avec Romanes qui t'a dit que eh bien, les on avions militaires ont interviewé dans l'espace, ils n'ont pas annoncé ça, les militaires n'ont pas agi, ils n'ont pas annoncé ça, c'est deux coups de surprise, c'est en où temps, où ouais, ça a passé. Donc, ils trouvent que, qu'on a dit et, République, bien, c'est à Andy qui t'a fait la question ça pour annoncer avion à voler, na espace C'est ça en détail non car nous partageons ça avec nous, mais on en tout nous non avec Changemieux qui lui-même c'est président APCH qui réagit concernant action NEC exam fait dernier temps c'est la un Andy chauffeur qui n'a secteur quinze poids pendant le week-end passé à là qui est kidnappé diverses machines publiques surtout machines si compagni patrika dans la nan Tiboadm nek kokwa sans race ki commet action sa nan a gagné buis ki est kidnappé selon Change jemiyu et en même temps tout li et parle concernant action ça que désir soit sont pour nous là dans Rivière la Tibonite entre des réaction Change jemiyu qui lui même participant suspend condamné action ça yo et tout qui pas bouqué nan mandé avec autorité concerné yo pour prendre responsabilité yo face avec secteur ça qui c'est véritable victime et on dit si bandio nan action il y a un changer de milieu. des chauffeurs qui sont victimes des au niveau, de sardine, et de, pour autobus avec absurde, pour pistes, non, et pour et pour tous les passagers qui sont pour par les Dans même le jour, ils bus, des des Et c'est un problème qui vient dans mais nous, on va aller plus grave encore aujourd'hui, à la première fois, on va se faire chauffeur motocyclette, et puis il y a plus de monde qui voit la Au niveau de la vie, nous-mêmes, notre transporté, nous sommes capables de nous dévoiler à l'action, ça Et on a demandé à vraiment, qui est la présence par rapport à la population qui va continuer à fonctionner, et dans tous les côtés de la pays d'Haïti, nous avons des problèmes, et nous, elle était pour jamais réagir. Et même à ça les près de deux ans, là, depuis qu'il bloqué. Mais ça ne va jamais comme si j'ai toujours un handicap de recherche, je vais bien les apprendre, je vais l'argent. Chaque machine au cas qui passer, passé, on paye 6 000 dollars. nos voyons, j'ai invité à aller le tour. 3 000 dollars à l'aile, le tour nous paye 3 000 dollars. Tout est chargé comme un chien, de doit passer pour payer. Et ce genre de bagages, il a souffert dans notre son. Mais pas oublier, nous-mêmes, en tant que syndicat, qui ça nous gagne comme ça C'est grève, c'est manifestation, c'est ce Et nous faisons tout le bagage à ça. Là, on est simplement. Nous faisons 5 jours de grève, quoi de 16, nous faisons 5 grèves, quoi de 16 jours, nous camper et puis juste avant que ça va me dénoncer, et où même l'État ça sur le protocole à l'action, il va se trahir là neuve. Ça veut dire que l'État s'approche, il contribue à la crasse de toute institution qu'il a payée. N'a toujours été sous dossier de sécurité, journaliste, Vision 2000, tony Lorté, toujours séquestré dans mes bandits qui qu dans la boule depuis vendredi passé. Confrère tout à frère, Odnéa Lorté, deux personnes malades qui doivent prendre médicaments médicaments, on n'importe pas de à la GIHO. qui exigeait la libération journaliste journalistes, Jacquemac qui a, a rappelé y a bandit. bandits, doivent être conscients, qui yo deux professionnels qui a fonctionné dans deux secteurs qui n'ont pas l'argent, qui se sont mis à l'enseignement. Écoutez, pour plus de détails, je vais samedi. Nous-mêmes, nous demandons un geste humanitaire. Dans la situation où il est là, nous ne pouvons pas tenir tête parce que c'est monsieur seulement qui est capable de décider qui est ce qui, qui a marché, qui est ce qui n'a pas marché. Donc, la situation, c'est que j'ai toujours l'autre avec Frère et puis on amis les famille, ils ont toujours la meilleure vie sur eux. Donc, nous demandons un geste humanitaire et pencher sur Kassag, regarder ouais, comment ils ont libéré M. Damien sans condition parce que pas vraiment une bon situation économique pour ta répondre à, à, à, à arte, parce que de choses pour le professeur lycée en plus, qui s'allait avoir comme fonds disponibles. Alors, sous le plan de c'est pratiquement 4 ans de l'économie qui dans ce match qui a été gagné au cancer dans l'été. Donc, j'ai entendu ça aujourd'hui, qui a trouvé la situation. Tout le monde qui a été quitté, pour récupérer un malade en République Dominicaine, il était obligé à se fouetter en ambulance En République Dominicaine pour venir sous frontière à Haïti. De Haïti, il était obligé de faire pareil pour venir en ambulance pour mener un malade dans le Delmas. Malheureusement, malade la ivelle, mal mourir. Donc c'est la planification Et question enterrement L'été Littéralement, le mercredi Et c'est vous ça allait fait Mais on va dire qu'il n'y a aucun souci Pour le théâtre participer dans le VR et puis l'enterrement Et le lendemain un Malheureusement, la dernière de Donc depuis le ça on nous dit Chaque seconde qui passe, c'est toute l'éternité Parce que nous ne si pas qu'on compte jour C'est la qui pide dit pour nous Pas de sommeil, c'est prier manger pas bon en bouche, donc c'est vraiment une situation extrêmement difficile pour les familles, pour les amis et pour les communauté de l'église là. pas D'ailleurs, il y a des professionnels deux corps de métier qui appauvri pour ne pas dire pauvre, parce que on professeur de lycée, c'est vraiment, c'est bon cher, tout est comme la même. Alors, so, déjà, à un certain moment, j'ai donné l'entité d'accord fait des ou bien travailler sans l'argent pour vision de ville parce que c'est pas comme la sociale, donc c'est pas un monde vraiment qui est disponible, c'est pas un monde qui est riche, c'est pas un monde... c'est juste un monde qui a vive parce que et nous avons une possibilité, hein et mettons sous mangez régulièrement, donc c'est ça qu'on peut faire, c'est juste prix minimum non nous n'avons pas l'économie qui disponible pour qu'on payer payé un sort, Vous comprenez? donc c'est une raison qui fait que l'on a persiste sur ça, 1. Jean-Tenis Lotte, c'est un monde qui est malade, 2. Les frères, les gens qui amis, familles qui ont avec eux, ce n'est pas des gens qui ont envie, vie, qui ont économie, qui sont capables de répondre à leurs exigences. Donc c'est pour ça que nous demandons libération sans condition parce que nous avons un geste humanitaire qui est capable de débloquer ou de retirer toute notre famille et trois familles dans chaque aujourd'hui.